un problème de groupe ou vous voulez lancer un problème de groupe, mais vous avez quelques insécurités sur votre capacité à animer un bon groupe. Alors, je vais vous partager euh, des bonnes pratiques. Moi, ça fait des années, des années que je fais ça. J'ai dû passer, je sais pas, des centaines et je sais pas si j'ai passé euh, mille heures à coacher en groupe. Donc, j'aimerais vous partager quelques conseils qui va vraiment vous aider à animer. Alors oui, euh, non seulement j'ai beaucoup animé, mais j'ai participé moi-même à beaucoup de programmes de groupe. Donc, euh, je peux vous dire aussi euh, est ce qu'il y a à faire et du coup, ce qui ne doit pas être fait. Et en fait, j'ai eu l'idée de vous faire cet audio parce que j'écoutais le replay du coaching euh, animé par euh, Mathilde. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, notre programme d'accompagnement euh, de le programme coach en mission et ben moi j'interviens pour des ateliers des coachings intensifs et c'est Mathilde qui fait la plupart des coachings de groupe. Et du coup ben, j'écoute et je regarde ses replays pour pouvoir lui faire des remarques. Et donc euh, euh, merci Mathilde de m'avoir donné euh, de la matière. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous on commence toujours par des wow. C'est quoi les wow C'est les win of the week. J'ai appris ça chez nos amis américains. On commence par bah euh, partager des victoires, les victoires de la semaine, les victoires des derniers jours. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on a envie de célébrer pourquoi on a de la gratitude Et ça, c'est important parce que ça met tout le monde dans une énergie positive et ça met bah, le client lui-même dans une énergie positive parce qu'il arrive par définition, il arrive en mode j'ai des problèmes, je veux des solutions et quelquefois on peut oublier que bah, en fait euh, euh, il y a de belles choses aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment important. J'aime beaucoup euh, Mathilde coacher un de nos clients qui disait voilà euh, cette année il a du mal à, à planifier ses emails, à bien envoyer ses emails. Et Mathilde lui a dit mais est-ce que tu te rends compte que ta situation a peut-être changé en ce moment et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que tu fais que tu ne faisais pas et du coup, il y a moins de temps Ah ouais Et d'être focus sur le verre à moitié plein, bah, ça nous donne du courage aussi. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est de faire preuve de bienveillance et de faire encore plus attention à la forme que quand tu es en coaching individuel. Parce que quand vous êtes en coaching de groupe, euh, si vous êtes un peu maladroit, un peu cassant, et eh ben euh, ça fait que les autres n'ont plus en, envie d'intervenir. Quand vous êtes en 1 à 1, si vous êtes un peu maladroit, bon bah voilà vous êtes à deux, la personne ne va pas faire la grève euh, de la parole. Alors qu'en groupe bah, euh, ça peut créer un côté bon bah si réagit euh, réagit comme ça, je ne vais plus participer et ça ce serait mauvais. Donc toujours faire attention dans la, dans, dans la forme. Un exemple que je peux vous donner, c'est de jamais balancer des noms. Okay, si vous posez une question, alors est-ce que vous est savez ça euh, Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Même si c'est non, c'est dire, ok, c'est intéressant que tu aies pensé à ça, alors moi, je pensais plutôt à ça. Vous voyez, c'est des petites différences, mais ça fait une grande différence en fait. Euh, la troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est de faire attention au temps de parole, que quelqu'un ne monopolise pas le temps de parole, parce que sinon, ça empêche les autres de pouvoir parler tout simplement et ça crée une frustration et cette personne qui parle beaucoup peut prendre trop d'importance et au final ça peut être frustrant soit on, on dépasse l'heure du coaching ou soit ben, on n'a pas pu dire ce qu'on a dit euh, ce qu'on voulait dire et c'est pas bon pour tout le monde donc ça c'est important de prendre la peine donc nous par exemple ben, on met des timers quelquefois euh, et puis ben on n'hésite pas à couper avec bienveillance évidemment, et dire, voilà, bah merci, euh, euh, je me permets de te, te couper parce que j'aimerais laisser la parole aussi au, à telle et telle personne qui n'ont pas encore partagé. Et puis, même ceux qui n'ont pas parlé, hein, parfois, c'est, euh, bah tiens, euh, Jacqueline et euh, Christine, vous n'avez pas encore partagé, est-ce que vous voulez partager quelque chose avant la fin de cette session Ah oui, je voulais dire ça parce qu'il y a des gens qui… Euh, comme ça, ont du mal à, quoi c'est peut-être votre cas, à, à lever la main tout de suite et à prendre la parole et à limite couper. Moi, je n'ai pas de mal à ça, mais il y en a qui ont du mal à ça. Et c'est normal de de leur tendre la perche, le micro même dans ce cas-là. Autre chose que j'aimerais vous partager, c'est de vous inviter euh, à inviter les membres à interagir entre eux. Encore une fois, là, je pense au, au coaching de euh, Mathilde. Euh, un client est venu avec une problématique de piratage, euh, quelque chose d'assez compliqué. Et puis, bah, Mathilde a eu l'intelligence de demander aux autres euh, s'ils avaient euh, des choses à partager. Il y a trois personnes qui ont partagé. Il y en a une qui est euh, avocate et qui peut, a même pu mettre, quoi, qui avait un carnet d'adresse et qui, qui aurait pu mettre en relation l'un des clients et, et ça, c'est hyper précieux. Non seulement parce que vos clients peuvent parfois euh, mieux aider vos autres clients que vous-même, ah ouais je suis désolé de vous l'apprendre <rire> ou pas en fait, et aussi bah, parce qu'en fait, vos clients, ça les valorise, Ils se sentent appréciés, se sentent utiles et se sentent importants. Ça leur donne envie de revenir. C'est hyper important. Tout le monde y gagne, surtout votre ego euh, que, que je dis vous, mais euh, je me parle à moi-même évidemment. Hein. Invitez à faire du hors-sujet. Ça, c'est important. Que les gens s'autorisent à parler de choses qui ont, a priori, rien à voir. Donc, si par exemple, vous, êtes, vous coachez les gens euh, dans la parentalité, voilà, c'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'on a beaucoup de super coachs euh, en parentalité. Et du coup, ben si la personne elle commence à parler de son travail, vous lui dites pas non non, là c'est du hors sujet, euh, on se refocus par. Le... Non, si elle vous parle de ça, c'est que c'est important et c'est que d'une manière ou d'une autre, ça touche la personne. Donc prendre le temps d'accueillir le hors sujet, il y a rarement de hors sujet, si la personne le soulève, c'est que y a euh, quelque chose à à échanger à partager. Et puis, et puis une, deux derniers conseils que j'aimerais vous donner. La première, c'est quand le groupe commence à être à grandir, et eh ben c'est de prendre les questions avant la session. Et ça, c'est euh, super intéressant parce que ça responsabilise plus vos clients et vous, vous arrivez préparé. Et comme ça, ceux qui avaient des sujets, bah, ils sont sûrs qu'ils ont eu le temps. De le travailler. Nous, on fait ça aussi pour les sessions de coaching intensifs. Les coachings intensifs, c'est des sessions qu'on fait tous les mois où pendant 15 minutes, je coach de manière intense un client pendant 15 minutes. Et en fait, il y a cinq clients qui passent et pendant que je coach quelqu'un, les autres sont là et peuvent écouter. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que, parce que, euh, bah, c'est hyper, hyper utile que chacun vienne avec des sujets déjà préparés. Parce que je ne peux pas coacher puissamment pendant 15 minutes si euh, la personne met déjà 10 minutes à m'exposer son problème. Donc nous, on a un questionnaire, c'est quel est votre challenge urgent et important d'ordre mindset et stratégique, par exemple. Et je vais leur demander euh, pourquoi c'est important pour vous de résoudre ça, pour être sûr qu'on travaille sur un vrai truc. Quand je dis vrai truc, c'est maladroit quoi, sur un truc qui, qui a vraiment un plus grand impact. Et puis, je vais aussi leur poser la question, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour répondre à cette question Et puis, qu'est-ce que vous attendez de cette session Et moi, je prends le temps de lire euh, toutes ces questions avant, quoi, toutes les réponses à ces questions. Et ça me permet en 15 minutes de faire un coaching qui normalement prendrait parfois euh, trois quarts d'heure. Voilà, donc inviter les gens à poser des questions avant. Puis, dernier point, c'est d'aider vos clients à fixer des objectifs pour la prochaine séance. Ça, c'est hyper puissant aussi parce que on n'oublie pas que le coaching, c'est là pour aider les gens à passer à l'action. C'est pas juste une analyse et juste de la réflexion. C'est OK, on avance dans la vie par nos actions parce que nos actions amènent des résultats. Voilà, je pourrais euh, continuer comme ça encore pendant euh, très longtemps à vous donner encore et encore des conseils, mais j'espère vraiment que ça vous apporte euh, l'aide dont vous avez besoin et euh, si jamais si jamais vous voulez de l'aide pour lancer votre programme de groupe, bah vous savez où nous trouver dans le programme coach en mission. On peut vous aider à lancer votre programme de groupe. On a des clients qui l'ont fait et euh, qui ont eu des super résultats. Évidemment, c'est plutôt une étape qui vient après. Parce qu'au début, on n'a pas une assez grande audience pour avoir un programme de groupe. Mais en tout cas, on peut vous aider sur ça si vous avez besoin d'aide. Et n'oubliez pas que durant cette période de Noël, on a une offre spéciale qui vous permet de profiter d'un mastermind. Quel que soit votre niveau, on va créer des sous-groupes de 5 à 10 personnes maximum en fonction de votre niveau, de vos ambitions. donc Quel que soit votre niveau, quel que soit votre avancée, que vous soyez à 0€ par mois ou à euros par mois ou même plus parce qu'on a aussi un mastermind plus avancé pour les entrepreneurs plus avancés, bah sachez que vous avez en description la possibilité de regarder une vidéo de présentation ou en 10-15 minutes, non 12-13 minutes même, je vous présente le programme. Si ça vous intéresse, vous prenez un appel et je serai ravi, ravi alors d'échanger avec vous et de voir si on a une formule faite pour vous. En tout cas, encore une fois, l'offre de Noël s'arrête à Noël, donc profitez-en maintenant. Ciao, ciao, à demain